Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 Soleils. Eh bien, nous allons voir euh, l'histoire de cette euh, pleine lune, donc euh, 25 septembre euh, 2018. Je le fais un peu tard, ça n'a pas vraiment d'importance parce que euh, vous êtes euh, comblés hein, concernant ça en... <rire> sur, euh, euh, sur, euh, sur le net. Donc. Euh, moi, j'attendais un petit peu concernant, disons, cette petite euh, descente à un moment donné, et puis, je ne savais même pas si j'allais la faire. Bon, parce que si c'est pour répéter les mêmes choses, il euh, ben, y a assez et puis je peux vous faire bien d'autres hein, euh, vidéos naturellement. Mais là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de très particulier naturellement et qu'il fallait que je vous euh, montre ça. Euh, la lune en face euh, du soleil. Hein. Donc, euh, la lune, elle, est en bélier euh, et le, la, le soleil, à l'heure actuelle, bon, c'est le mois de la balance, donc il est en balance. On est d'accord. Clac, boum, boum. Or, euh, cette fameuse lune comme ça en, en, en bélier euh, est assez particulière parce qu'elle va exciter quelque part le, le, le bélier, euh, parce qu'il réclame quelque part, euh, disons, des résultats. On, il, a, on, il a planté quelque chose il veut des résultats et tout et là il va falloir revenir six mois en arrière hein, pour comprendre disons euh, qu'est ce qu'il titille euh, qu'est ce qui se passe là, tout d'un coup hein. euh, effectivement euh, je vais vous montrer quelque chose hein, c'est que dans le signe du bélier à l'heure actuelle il y a Chiron euh, qui est arrivé c'est donc c'est la planète euh, incroyable qui prend soin disons de nous et qui vient d'arriver en euh, avril donc de 2018 donc six mois en arrière, vous voyez le retour hein, que je, je, je vous signale là et ce fameux euh, Chiron qui arrive disons en bélier et ben en, en Neptune avec Neptune et ben il a quelque part il a participé, il avait voulu soigner disons tous les poissons les poissons dans l'eau sachant que naturellement la terre hein, fait partie euh, à possède 70% d'eau hein, et que l'océan le, le, et les poissons représentent aussi un peu quelque part cette masse hein, d'eau sur terre également et, et donc euh, 70 ça, fait, ça nous renvoie à nouveau disons à l'humanité qui nous renvoie à 70 et aux 70 nations disons qui symbolisent euh, les populations du monde donc Kiron. Vient soigner quelque part, il a, a balancer quelque part ses lumières, euh, disons, bienfaitrices de façon à ce que euh, le monde s'éveille quand même à une nouvelle façon, disons, de, euh, de fonctionner, hein, euh, plus douce. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui se retournent à nouveau vers la spiritualité, boum, boum, boum, bref, il a... Balancer ces petites graines comme ça de tous les côtés sur tous les peuples, voilà ce qu'a fait Chiron pendant quelque temps. Alors vous pourrez aller voir ça naturellement. Chiron en, en en poisson, vous tapez puis vous allez avoir les dates et puis vous, naturellement vous pouvez euh, comprendre qu'est-ce qui a titillé pendant ces années pendant que était en dans le signe du poisson. Maintenant il est euh, dans le signe euh, donc de, de du bélier. Et le bélier, disons, représente « moi, moi, moi et moi ». Et là, tout d'un coup, euh, on se dit « ben, c est, c est tout ce qu'il a balancé comme ça, hein, c'était disons, euh, on va dire superficiel, il y a une petite graine, on va dire, de lumière qui est rentrée en nous, de bienveillance. » Et tout d'un coup, là, à l'intérieur, ben, cette petite graine, pendant quelque temps, de bienveillance, donc, qui nous vient de Chiron, va grandir. Mais Chiron, disons, qui c'est ce, ce fameux Chiron Parce que, bon, bon, Chiron, Chiron. Eh ah. bien, figurez-vous que dans le signe du Zodiac, Chiron va devenir un, un, le Sagittaire. Euh, c'est un immortel, il a eu une vie particulière, il a demandé la mort et puis on l'a récompensé, bref, constellation et tout. Et il est devenu donc également... Le signe du Sagittaire, hein. alors ça nous renvoie au premier signe de feu qu'est le Bélier, jusqu'au dernier signe de feu qu'est le Sagittaire, vous voyez, hein. donc là il y a tout un parcours, disons, à considérer, hein, sachant que le feu représente autant, disons, la destruction, qui c'était le, le, le centaure, le, le merveilleux centaure, hein. Qu'est-ce qu'il apportait, qu'est-ce qu'il qu qu apporte, Ce qui à ah ben, la musique, la paix, la droiture, les soins, la médecine, la médecine douce, hein, euh, la bienveillance et tout. Donc là, il y a quelque chose, disons, où euh, on, on va essayer, disons, de faire grandir un petit peu cette, euh, cette jolie fleur, disons, qu'on a en nous, euh, pour réveiller, disons, notre, notre bienveillance. Les qualités que nous possédons, vous voyez, c'est, je parle de cet égo là, hein, voilà. Vous avez ici en même temps cette fameuse lune euh, qui représente euh, la, la la sagesse qui représente, disons, euh, euh, vous voyez, euh, celle qui gagne les guerres. Je vous avais parlé d'Artémis. Hein? Hein, et d'Aphrodite, hein. à un moment donné, il y en avait une autre, bref, c'est un concours de beauté, hein. et là, euh, Artemis représente, donc, cette lune-là, hein, je vous parle, représente, donc, dans ce contexte-là, hein, je ne sais pas si euh, je regarde avec les, mes petites lettres hein, aussi, hein. dans ce contexte-là, représente, donc, euh, ce qui est à développer, c'est-à-dire la sagesse, la beauté, regardez, disons, ce que vous avez en vous, ce que vous avez planté, ce que vous avez reçu, ce qui vous a éveillé à cette époque-là, il y a six mois, vous voyez qu'il y a vraiment une extension de, euh, de retour en arrière pour aller vers le mouvement avant, voilà, donc c'est une espèce de d'oscillation hein, entre l'arrière et l'avant. C'est un peu comme les arbres, ce que vous avez vu? Ils se baladent les arbres et à un moment donné, quand ils voient, quand ils voient disons la lumière ou un bordeaux, ils font mourir petit à petit leurs racines arrière et ils font grandir les racines avant et ils se tournent. Donc, et il marche, et il marche en plus de ça, il se dirige donc vers le Bordeaux, admettons, c'est incroyable. Et bien c'est un petit peu, disons, cette espèce de mouvement, on se tire, on ne se déchire pas, c'est lent, ça doit être harmonieux, ne vous laissez pas prendre, disons, par le côté, disons, virulent que vous pourriez peut-être ressentir, disons, avec toutes ces influences, parce que euh, ça remue. Ce sont des choses qui remuent. Voilà, hein? ce sont des choses qui remuent. Alors, qui Eh bien, figurez-vous que c'est le fils de Saturne. Hein? Euh, c'est également le petit-fils, donc, d'Uranus. Alors là, il est vraiment encadré. Alors pourquoi je vous montre, disons, le fameux Saturne, c'est que Saturne, lui, il est vraiment planqué quelque part chez lui, il est en Capricorne. Le Capricorne représente l'œil du Zodiac, hein. là où on fait également, disons, son bilan, hein, où on fait, disons, ses comptes. Et c'est un peu comme si le père regardait quelque part son fils hein, en disant... Euh, euh, fais attention à toi, regarde bien ce que tu fais, vous savez, ça me dans dans l'œil là. Et, euh, fais bien attention à toi Et également. Là, il y a, euh, disons, un conseil euh, qui est énorme c'est à dire que euh, regarde pas, euh, vous savez, l'histoire, regarde pas la paille euh, qu'il y a, disons, dans l'œil de ton voisin, euh, mais la poutre d'un tien. Mais ça, c'est un petit peu, vous savez, à se flageller. Le truc, c'est que, euh, laisse tomber, tu ne connais pas les problèmes de ton voisin. Il fait la tête, mais tu ne sais même pas peut-être ce qu'il a. Alors, même s'il ne te répond pas, qu'il ne dit pas bonjour, il faut avoir, disons, de la bienveillance. Parce qu'à l'heure actuelle, petit à petit, on va se rendre compte qu'on est vraiment tous exactement, disons, dans le même bateau. Donc, il faut développer cet esprit de bienveillance. Là... Vous voyez, on est en train de monter, de développer, disons, un état spirituel qui est c'est tout à fait nécessaire de le développer, comme les racines de l'arbre qui courent, de façon à ce qu'on puisse être rattrapé par le haut, par les cheveux, par vraiment la lumière du haut. Euh, vous pensez que ce n'est qu'une métaphore Moi, je pense pas. Mais ma foi c'est tellement, disons, hein, ça a l'air tellement incroyable que, voilà, non, non, non, c'est pas qu'une qu métaphore, c'est vraiment, disons, quelque chose d'illogique qui va euh, complètement, disons, euh, s'actualiser dans euh, la, dans notre matière, dans la matérialité. C'est pour ça que je vous en parle, faites des exercices de respiration, mettez de la musique... Faites-vous du bien et tout. Comme ça, ça ouvre vraiment vos chakras. Ça ouvre cette lumière. Et cette lumière, naturellement, elle peut vous aider hein, à remonter. Voilà un petit peu ce que dit de, donc cette petite lune-là qui a l'air de rien du tout, disons, dans le bélier. Mon Dieu, mon Dieu. Et là, on est juste à côté, naturellement. De Vous avez vu, c'est juste Uranus qui est en taureau. C'est-à-dire que Là, c'est deux grosses planètes énormes qui font quand même du boucan. Hein. Vous voyez, eh bien, elles se trouvent, elles, en taureau. Uranus est rentré en 2018 hein. en taureau, il va y rester jusqu'en 2026. Vous voyez un petit peu, ils tiennent les coudes. Ils tiennent vraiment les coudes, hein, ces deux-là. Pourquoi Parce que Uranus, ben, il arrive et il fait du boucan. Lui, c'est le grand-père. Hein. Alors, vous avez Uranus, le grand-père, vous avez Saturne, le père, et vous avez Chiron derrière, d'accord Voilà comment ça fait l'histoire. Hein. Alors, Uranus, naturellement, lui, il booste le truc. Hein. C'est un peu le patriarche qui arrive, qui dit, une pipe, qu'est-ce qui se passe ici, etc., etc. Ou, quelque part, disons, c'est l'esprit, euh, disons, euh, des patriarches, qui revient, disons, euh, euh, qui reviennent sur Terre. C'est-à-dire, on, on se dit, mais attendez voir, hein, euh, là quand même sur Terre, avant, il y avait ça qui marchait, ça qui marchait, ça qui marchait, ça qui fonctionnait également. Vous, avez, vous, vous allez voir qu'il y a plusieurs... Maintenant, ça va revenir la mode euh, astuce de grand-mère euh, le truc, disons, à faire comme ci, si, comme ça, etc., etc. dormir en faisant euh, des, des coussins de tilleul euh, oui, hein, des petites incenses disons, euh, naturelles euh, se frotter les mains avec euh, du citron ou de la menthe vous voyez euh, toutes ces choses, disons, qui font que euh, les sens, réhabituer nos sens, hein, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne, mettez de la lumière, de la musique, ça je vous dis tout de suite, tapez du talon et chantez, dansez, voilà, ça c'est vraiment pour remonter, pour secouer, disons, la machine, hein, de façon à ce qu'elle soit, notre machine, elle soit vraiment vivante, et que ça devienne vraiment un capteur, hein. on est open, carrément open dans ces conditions, mais pas de façon agressive, de façon disons très harmonieuse, parce que là maintenant on va aller voir juste en face donc du taureau où il y a ce bazar avec Uranus qui remue un petit peu tout, Hein, mais il est là justement pour remettre de l'ordre et assainir. Et vous savez que, euh, dans, dans, là on repart sur autre chose, donc euh, dans la Bible, Joseph, c'est le fameux euh, fils de Jacob qui avait été, disons, béni en disant « tu es le taureau ». Vous voyez, il y a des choses qui reviennent comme ça. Qu'est-ce que c'est que le taureau à l'heure actuelle, Disons, qu'est-ce qu'il doit apporter Il doit apporter l'esprit de Joseph, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a apporté l'esprit de Joseph La communication, discuter avec tout le monde. Il a apporté la, la culture également. Euh... La pudeur, ah oui, la pudeur, c'est le, le fils qui, qui a refusé, disons, euh, de, de, de commettre un, un, un adultère avec euh, la femme de son, de son patron, Potiphar. Voilà, donc vous voyez, il y a des tas de choses qui sont comme ça. Donc il y a un retrait là, euh, il parlait plusieurs langues, donc 70. Mais ça c'est, on, on peut dire que c'est tout imagé, mais pas vraiment Regardez, il a apporté, il a, il a donné euh, le, le, le, des, des outils nécessaires euh, pour pas qu'il y ait de famine. Mais attendez voir, mais tout ça, qu'on soit protégé, que la terre soit protégée, vous voyez, mais tout ça, tout ça, tout ça, mais c'est très actuel, c'est très actuel. Hein Avoir cette, développer justement cette, cette sagesse, hein eh ben, alors là, maintenant, on repart avec Uranus. Et là, mes amis, on repart à la mythologie grecque. Je sais que ça fait beaucoup de va-et-vient, mais ça aussi, il faut vous habituer, parce que bien bientôt, vous allez avoir des va et viens terribles, vous savez. Alors, autant, disons, faire fonctionner toutes ces petites cellules de façon à ce qu'elles s'habituent, elles soient bien checkées dans tous les sens. Et donc, Uranus, donc dans la mythologie grecque, euh, qui était le père de Saturne, a été, Uranus, donc, émasculé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Euh, et on parle là, donc, d'amour, quelque part, avec ce Joseph qui s'est refusé, donc, à cette femme, avec cet Uranus, donc, qui a été émasculé, en se disant d'une pipe, là on parle donc d'un taureau qui, qui, qui est vénusien, donc, hein, par, par le fait, hein, mais qui ne, parle pas, euh, qui ne parle pas, disons, de jouissance, vous voyez, de jouissance terrestre à proprement dite, et de considérer à nouveau son domaine, son corps, sa terre, mais euh, avec un esprit, disons, de, euh, de gratitude, on va dire. Un esprit de gratitude. Alors là, on a quelque part développé la bienveillance. Après, on, dit, on, on parle, disons, de gratitude. Vous voyez un petit peu, disons, comment les choses, disons, s'enchaînent. Ne pas voir mal, naturellement. Euh, être un bon voisin, un bon ami, c'est intéressant. Euh, dans sa famille, naturellement, également. Ça aussi, hein. Et là, on va partir dans le signe opposé maintenant qui est la balance. Alors la balance, elle est incroyable parce qu'elle a le fameux soleil avec Mercure et tout. Et là, euh, le cœur le de la balance euh, s'emballe. Le cœur de la balance s'emballe. Et puis elle a envie en même temps euh, de se sentir bien. Euh, elle a envie... Qu'elle qu soit reconnue, en plus. Reconnue et se sentir bien. Donc, il y a un jeu de séduction, là, où elle voudra absolument, disons, euh, euh, quelque part... Euh, mais c'est légitime, hein. Euh, être reconnue, et... et c'est un peu comme plaire à tout le monde. Hein. À un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et à un moment donné... Euh, le rappel justement de cette lune en bélier dit euh, euh, à un moment donné il faut, tu, tu, peux, tu peux plus tricher sur ta nature hein, et donc si tu as envie de vraiment euh, briller, t'épanouir, euh, poser, parce que là on est en pleine révélation disons de vocation, hein, euh, mmh. maintenant en 2018, là 2019, 2020 et tout, ça va être... Les gens vont se tourner de plus en plus vers la vocation, la révélation de, de soi, le bien-être intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont être délaissées. Euh, vous savez, c'est un peu hein, euh, l'histoire euh, euh, des manteaux de fourrure. Il y a quelque temps ça, les manteaux de fourrure. Mais quelle actrice n'avait pas reine ou euh, héritière de quoi que ce soit, bref, n'avait pas ces ces manteaux de, de, de fourrure. Brigitte Bardot, qui était balance, s'est passée par là, elle a fait un foin incroyable et maintenant tout le monde a honte de porter des manteaux de fourrure. Je parle ça naturellement, disons, de... de, de, de, notre, de, de nous, en Europe. Hein. Euh, un, un gars qui, qui, qui, qui est en Alaska et qui n'a que ça, disons, pour pouvoir... Vous voyez, il faut relativiser, il hein, ne faut pas être cinglé non plus qui n'a que ça, disons, euh, par rapport aux traîneaux, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, par rapport, vous voyez, puis en plus de ça, ce sont des gens, mais qui ont un respect de la nature en général, hein, tant qu'on ne les a pas, on leur a pas pourri la tête, naturellement, hein, mais voilà, c'est dans leur nature, ça, c'est des lien du Nord, on va dire, hein, c'est, voilà. Donc, on, là, tout ce genre de truc de luxe va tomber, disons, aux oubliettes, hein. C'est comme une bagnole de luxe, c'est comme des trucs de luxe. On se dit, mais pourquoi on aura, disons, cinq pièces, alors qu'en définitive, moi, et ça c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, on ne sait pas pourquoi dans une grande maison, on a toujours deux pièces occupées et puis c'est terminé. Parce qu'on est bien là. Trop grand, ce n'est pas assez intime, on ne se sert pas. Il hein. euh, y avait un, un, maître, un maître bouddhiste chinois, euh, japonais, pardon. Sensei s'appelait Sensei. Voilà, on l'appelle comme ça, maître. Hein. Et bien qui disait grande maison, euh, grand grand malheur ou euh, grand grande tristesse. Enfin quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est vrai que plus on est petit, plus on est rassemblé quelque part. C'est pas. La... Je parle pas des les uns sur les autres. Vous voyez. Disons dans une espèce de zone de fluidité de communication sans être perdu. Disons euh, être euh, euh, dans l'aile ouest, l'aile est, enfin, ça sert à rien du tout et ça fait des, des familles qui sont souvent, disons, euh, ben, bien seules, bien tristes, voilà, tout simplement. Alors, là, la balance, eh bien oui, elle va devoir apprendre euh, à se positionner puis à révéler, disons, sa propre nature tout en équilibre, sans, euh, en acceptant de, de, de ne pas, être, disons, devant de la scène de façon systématique en, en société. Euh, le ⁇ moi, euh, je suis reconnu en société euh, ⁇ ça va être plutôt, disons, un espèce de déballi, des, déshabillage, disons, d'excellent en disant ⁇ mais non, mais moi j'ai une véritable lumière ⁇ Et donc c'est plutôt ça comme ça que je vais bien me sentir, c'est comme ça que je suis équilibrée et quelque part, vous voyez, c'est comme ça que je vais, disons, rayonner et automatiquement vous allez attirer. C'est comme un aimant, c'est aussi simple que ça, voilà, voilà l'exercice, voilà, disons, cette fameuse expérience hein, à vivre. Alors, vous voyez que, on a ici le soleil et on a ici donc, Mercure et le Soleil qui sont ensemble, disons, en balance. Donc, là, quelque part, il y a le cœur. Hein? Donc, le Soleil, hein? on va dire c'est le cœur. Et Mercure, ce sont les rayons, vous voyez, hein? donc la lumière. Hein? Et là, on a un nombre 20. Hein? Et là, on a un nombre 20 également. Quelque part, euh, qu'est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu mets en balance Petite balance, ton rayonnement, ton cœur, ou alors à la limite, si tu t'occupes de ton cœur, tu vas automatiquement rayonner. Voilà un petit peu l'histoire. Il faut savoir que lorsqu'on a, il y a eu des expériences de fait par rapport à ça, lorsqu'on fait, disons, le cœur, la réaction au cœur, disons, est plus rapide que le mental c'est-à-dire qu'on va euh, moins vite sauter sur, ou repérer une bonne occasion, cette bonne occasion nous fera euh, réagir euh, pas aussi vite, on va dire, quand c'est matériel, quand c'est intellectuel, quand c'est mental, euh, la réaction arrive plus lentement à la tête, alors qu'un enfant qui tombe, admettons, immédiatement on est là euh, pour, pour le soutenir, il y a un objet qui tombe, vous voyez, ben, l'objet, euh, il y a quelque chose au mental, donc ça sera beaucoup plus long à venir, disons, au cerveau. Donc, là, je vous parle de maintenant de quelque chose, disons, d'un fonctionnement euh, logique, alors qu'on va vers les logiques, euh, des situations illogiques, enfin autres, on va dire, plus qu'on a connu. Ce qu'on a connu, c'était logique, il y a des choses à prendre, mais voilà. Et là, je vais vous euh, montrer que le, le fait, disons, d'éveiller votre cœur fera sortir cette lumière beaucoup plus rapidement. Voilà, tout simplement. Et après, il y aura une espèce, disons, de balance euh, gentille à apporter par rapport, disons, à votre équilibre, hein, hein, tout simplement pour pouvoir euh, vous épanouir, tout simplement. Vous voyez, balance et puis... Euh, Là, le bélier ils ont beaucoup de choses quelque part c'est fin le rapport le rapprochement il est fin et il marche naturellement de quinconce alors là je vais quand même aller voir je un petit coup d'œil aussi juste à côté parce que dans cette fameuse maison qui est juste après la balance on va voir le scorpion et là, euh, ben, dans le scorpion, à l'heure actuelle, il euh, euh, y a le Sagittaire, euh, pardon, il y a la planète Jupiter, donc un lien direct, on va dire, avec Chiron, hein, puisque Chiron, disons, est transformé en Sagittaire, et que Jupiter est le maître du Sagittaire. Donc, vous voyez un petit peu le rapprochement, on ne peut pas non plus... Euh, ignorer, donc, cette euh, position. Là, on a quand même Vénus, qui, quelque part, était la rivale de la Lune, d'Artémis vous voyez, dans la mythologie grecque, et qui se retrouve, <coughs> ici, en scorpion. Mars, c'est un martien. Euh... <rire> Le bélier, c'est un martien. Le scorpion, c'est également un martien. Donc là, on comprend qu'à nouveau, on nous parle d'une expérience, d'un combat. En surface, en société, et également intérieure. Il faut vraiment développer, disons, une très belle harmonie. Voilà, pour pouvoir résumer ça, une très belle harmonie. Et là, on va repartir, mes amis, en hauteur sur le fameux Saturne le Capricorne, qui lui, hein, il est en haut comme ça, comme un bouc, naturellement, et on dirait que de ses deux petits doigts, il tient un espèce de panier, qui est vraiment, clac, clac, clac, once du bas. Et qu'est-ce qui est juste en bas, donc, au fond du panier du panier, alors on avait vu, avec le verso, où vous, vous souvenez, avec mes planètes, peut-être, vous avez vu, c'était un panier de crabe. que Nostradamus, disons, quelque part, disait, attention, là, il y a un panier de crabe. effectivement, c'est le cancer, qu'est-ce que ça représente, disons, euh, tout en bas, disons, ce signe du cancer, et eh bien, euh, l'émotion, euh, voilà ce qui se passe, c'est qu'en définitive, les familles, elles vont être, disons, les maisons, les familles vont être impactées par beaucoup beaucoup d'émotions énormément d'émotions alors mes chers amis puisque en définitive c'est le message quelque part le plus important et qui va peser donc euh, euh, comme ambiance au sein donc de la famille du foyer euh, donc si vous êtes seul de votre vous maison et votre être euh, ne, ne paniquez pas, quelque part, le soleil, le, le, le, le, pas, pas le soleil, le zodiaque quelque part est en train de faire, disons, certains alignements, il est en train de se positionner, il y a beaucoup de choses qui se passent, la seule chose, disons, que vous ayez à faire pour le moment, disons, en attendant peut-être d'aller plus loin ou de voir un thème personnel, cela, je parle à tous les gens du Zodiac, hein, je vous dis tout de suite, hein, aux deux signes, on est tous impactés par ça. Soyez, essayez vraiment de développer en vous votre optimisme. Vous n'êtes pas dans les plans, vous ne savez pas ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Il y a vraiment des aiguillages célestes, lumineux qui se passent la seule chose vraiment que vous ayez à faire pour tenir le coup et être vraiment vraiment aidé et puis vous sortir de là et, et quelque part vous allez aider tous tout le monde comme ça c'est de dire c'est juste un mauvais, mauvais passage là il y a trois mois qui vont être quand même je voudrais vous dire un petit peu difficile mais c'est parce qu'il y a beaucoup de travaux, hein, c'est ni plus, vous occupez pas, on va vous faire une belle, une belle, une belle devanture après, mais il faut que vous y participiez, apportez votre petit euh, matériau, disons, de construction, de façon à ce que la façade, la rue, elle soit belle, voilà, à votre mesure, ne pesez pas, disons, sur qui est en train de se construire, amener de la lumière, amener de la joie et tout. Soyez bienveillants envers vous, envers l'autre. Parlez bien ou parlez pas. Voyez, disons, des choses euh, qui vous plaisent. Euh, Repositionnez-vous également dans votre vie. Hein. Vous, allez, vous allez avoir envie d'autre chose. C'est normal, c'est normal. Alors, préparez-vous, hein tout simplement un rendez-vous, un rendez-vous galant, disons, avec, avec la vie, hein, tout simplement. Bien, ben, écoutez, mes amis, euh, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu, parce qu'elle était quand même assez générale pour tout le Zodiac, sachant, disons, qu'il y a une grosse somme de récupération, disons, par le passé, qu'il y a vraiment euh, des, des, des installations célestes, il y a des aiguillages en ce moment qui sont en train de se faire. On ne vous demande pas de porter les poteaux, on vous demande juste, disons, euh, à, à chacun, hein, chacun d'entre nous, hein, de ne pas peser, disons, quelque part sur les travaux et d'amener, disons, cette ambiance, cette, vraiment cette bonne volonté de, de, de dire « Ok, moi, je veux bien y être, tout simplement, je veux bien en faire partie. Je voulais juste, avant de partir, parce que quand même, le scorpion, c'est quand même un petit peu quelque chose de lourd. Là, on a toujours peur. Hein. C'est quand même la maison de la mort. Hein. Alors, oui, hein. sa lettre, elle est très, très spéciale. Et là, je ne vais pas vous la détailler parce qu'on euh, partirait, disons, dans... Euh, il, va par, il va partout. La lettre va partout, quelque part. Mais je voudrais vous dire, elle, a, elle, elle veut dire ça. Alors... Euh, son initial, alors, de miracle, également de chute, euh, son initial, aussi, euh, c'est l'initial de serpent, je vous le dis pas en hébreu, je vous le dis en français, hein. prophète, alors, euh, voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous avez envie aussi, bah, de faire une petite balade, hein? euh, un pèlerinage même aller voir un saint, pourquoi pas, euh, sur une tombe ou quoi, enfin des, des gens naturellement euh, avec, euh, avec lesquels vous avez, disons, une, une, une très grande connexion. Hein. Euh, faut pas aller sur. Euh, si un, ça aussi c'est important. Faut que ça soit du cœur. Hein. Là, on parle de cœur. Hein. Euh, envie de, de ressources. Hein, voilà, de ou de, de votre famille ou quoi, enfin vraiment quelque chose, disons, de fort. Hein. Euh, oui, un, côté, un petit peu, un petit côté aussi, pèlerinage aussi, euh, dans sa vie, hein, mais sans, sans tristesse, voilà, euh, ça vous a construit, tout vous a construit, c'est merveilleux, voilà, et eh bien au revoir les amis, au revoir, au revoir et à la prochaine vidéo.